Eh bien bonjour à tous, nous sommes partis faire un petit tour du potager. On commence encore comme l'autre fois des nouvelles du petit couvert fleuri. Là c'est des bleuets. On voit des larves de là qui sont en train de. Vous les voyez peut-être pas par la caméra. Les fameuses bourraches. Hier soir il y avait plein de bourdons et d'abeilles. Bon là ce matin comme c'est c'est de bonheur euh, il doit pas être réveillé Ah si les bourdons euh, sont à l'action la... les bourdons doivent démarrer plutôt que les abeilles le matin alors des nouvelles un peu depuis toutes ces péripéties d'orage voyez là les oignons sont bien refaits j'avais fait une bouillie bordelaise pour essayer de cicatriser les dégâts et j'avais fait un test Alors ça se voit un petit peu quand même cela n'en ont pas eu et je crois que les mouches ont profité pour se mettre dedans ça doit être les mouches j'en ai jamais normalement et là, comme euh, vous voyez, la grêle à laver, euh, ils n'étaient pas jolis à voir. Après, pour vous montrer un petit peu les mongettes, vous voyez que le sol est vraiment très trempé. Au niveau des courgettes, ça se passe pas trop mal. Il n'y a que celle-là, vous voyez, elle est les pieds dans l'eau, quasiment. J'en ai ramassé déjà trois. Là celle-là va bientôt être euh, bonne à ramasser. Pour montrer un petit peu les restes de la grêle. Les feuilles. Ça, ça fait euh, presque un mois maintenant que ça a grêlé. Alors, on va aller voir euh, là les tomates où c'est plus critique. Vous voyez encore euh, hier il y avait de l'eau ici là voyez les ils sont vraiment mal en point comme quoi l'excès d'eau n'est pas bon pour les tomates c'est pas bon pour les tomates j'ai pas encore eu de tâches de mildiou Et elles vont plutôt crever de, de surplus d'eau je vais vous montrer les autres comment elles sont sur sur une butte surélevée, voilà juste un mètre à côté. Là, vous voyez, elles sont euh, environ 30 cm plus bas du sol. Là, elles sont dans cet état, et là, sur une butte surélevée de 30 cm, et le piquet euh, côté sud à euh, mieux protégé que côté nord. Alors, je vais retenir cette, euh, cette technique apparemment la grêle était arrivée du de l'est celle là bon elles avaient grêlé quand même mais elles ont mieux supporté le coup de grêle après les petits pois je vais pouvoir faire la récolte là il y a de la belle gousse ensuite euh, j'avais semé là entre les deux rangs de tomates Bon, c'est pas tout propre, on n'arrive pas à, à vous voyez. On a essayé de gratter et c'est tellement frais, on peut pas s'arcler comme on veut. Là, on avait semé des ignailles, des petits cosmos. Ça, je les semais parce que avant, c'était la bande de fraises. Suite un petit parterre là. Ah bah c'est que les abeilles elles sont dans les coquelicots ce matin. Ah, ça c'est en aller. Ah la la voilà. Moi je suis tout le temps émerveillé dans, dans ces petits coins fleuris. Faut, je vous conseille vraiment d'avoir euh, des bandes fleuries dans, dans vos jardins. On, on voit tout. Là j'ai du trèfle aussi euh, hier soir. Euh, pas la caméra Vous voyez là il y a quelques fraisiers ils vont cela là ils vont changer de place toujours des bourraches bon les fraisiers euh, ils étaient pas jolis à voir Vous voyez les traces de la grêle du 23 mai là ils sont bah ils sont finis de produc production il y a un, on a perdu quand même deux semaines, deux semaines de récolte. Des nouvelles des pieds d'alouette, que c'était le semi spontané. Je les avais semés il y a deux ans, mais vous voyez que la terre, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, ça avait fait un bon grenier. Il y a, il y a de quoi, il y a de quoi butiner. Alors des nouvelles des melons, eux, ils n'ont pas aimé du tout la grêle. Là, en plus celui-là, il a des pucerons. Attends, j'ai vu des coccinelles, mais les melons, c'est très très sensible. Alors, des nouvelles du sarrasin. C'est juste un couvert comme ça. Je voulais voir l'effet que ça avait sur les chardons. Et eh ben non, il pousse quand même. Il pousse quand même. C'est pour comparer les chardons dans le sarrasin et à côté ils sont dans le même état par contre au niveau mauvaise herbe ça a quand même une action après là c'est encore une petite bande fleurie ensuite d'autres melons ceux-là ils ont l'air de, de bien aller Vous voyez l'intensité en fait de l'orage ça a raviné euh, la terre euh, d'en haut là si on s'était pris un orage de 60 mm en 15 minutes bon des nouvelles de mon petit sarrasin enfin pour sarrasin là du lin encore des bourraches là c'est des semis spontanés de bourraches là vous voyez l'eau qui avait stagné Ensuite là le petit marron. Là il n'a pas encore de fleurs femelles. Ah si là si celle-là mais hmm. ah, il a l'air de. Ah celle-là sera peut-être mieux, mais celle-là j'ai l'impression qu'elle est qu'elle est bien jaune. Vous voyez les petits melons. Pour en revenir aux tomates, ça a été assez archaïque pour les, les tailler. J'étais obligé, bon, sur celle-là, elle n'avait pas eu beaucoup de dégâts de grêle. Mais à côté, là, vous voyez, j'étais obligé de tailler de façon à laisser des rejets. Là, vous voyez, un exemple. Vous voyez, il y a un contre-bouton. J'ai taillé, en fait, euh, le prémisse floral. Laisser deux petites feuilles, parce que vous voyez que ça avait carrément congelé. Ce c'est pas la maladie, ça, c'est que ça a congelé les feuilles. Et j'ai laissé ces deux petites feuilles en contre-jet pour essayer de refaire de la masse vous voyez là, elle a perdu deux bouquets floraux, c'est celle-là, elle était avancée. Et dans le coup, celui ça serait le troisième si ça avait pas grêlé. Là, je lui ai laissé deux têtes je savais pas comment la gérer celle là ben voilà l'exemple ça c'est pas la, la première feuille si vous voyez peut-être pour bien la première feuille elle était en dessous là j'ai taillé le, le bourgeon le rejet en fait pour laisser venir cette feuille et sur ces tomates, il y a eu déjà trois bouillies bordelaises. va falloir que j'en refasse un coup pour éviter que le milieu s'installe. Parce que vous voyez, euh, l'humidité constante. On va aller dans l'autre potager maintenant. Je me suis rendu au deuxième potager. Alors, elles sont toujours en fleurs euh, les tardives là-bas. C'était... Il y a un peu d'Altesse, d'Éden. Vous voyez, bon, euh, ici, ce que je comprends pas, j'ai pas de deuil fort, mais euh, 500 mètres plus loin dans le champ, j'en ai, j'arrive pas à comprendre d'où ils viennent. Si on avait changé le terrain pour plus être embêté, on l'avait décalé d'environ de, un euh, km et demi. Alors, soit ils ont un bon GPS, ils ont trouvé le terrain, mais là, apparemment, ils n'arrivent jamais à trouver ce terrain. Pourtant j'en mets de temps en temps des pommes de terre. Peut-être pas tous les ans, c'est peut-être ça qui explique qu'ils viennent pas. Mais pourtant, dans l'autre jardin où il n'y en avait jamais eu, la première année, et eh ben qui c'est qui est arrivé Une dizaine. Je les avais sûrement pas tous bien ramassés et écrasés. Et cette année, on en a déjà écrasé une centaine. Vous voyez encore les dégâts de la grêle Bon là il euh, y a eu deux bouillies bordelaises. J'en ai mis moins que les tomates. Voyez bon, celles-là sont pas trop sensibles à la maladie. Là c'est des spunta ici. C'est pas, pas du midiou parce que la feuille du dessous là serait, serait toute blanche euh, cireuse. En fait c'est de l'anthracnose ou de la bactériose mais bon comme elles arrivent en fin de cycle c'était les premières plantées là. la récolte va sûrement approcher après pour comparer un peu par rapport au premier jardin vous voyez qu'elles ont moins souffert et pourtant elles avaient été semées euh, deux semaines après celle du, du premier jardin vous voyez, euh, il y a un beau feuillage. Bon, par contre, ça fait... Là, vous voyez que c'était le premier euh, bouquet de fleurs que la grêle a fait tomber. Elles, euh, elles ont un plus beau feuillage. Ah bah es. C'est la fête au cagouille. regardez ça. avant ah, bon, finir en farce. Les limaces, si on pouvait les manger, ça serait pratique. Et cagouille l'avantage, on les ramasse et on les mange. Les satanées de limaces. Pour l'instant, elles sont pas revenus dans le potager les limaces. J'avais fait le tour euh, avec les fameuses pilules bleues. Et là, voilà, cette cagouille, elle a trouvé le chemin entre les patates et les tomates. Vous me direz, il est un peu fou de mettre des, des patates à côté des tomates. Mais comme c'est la variété. Euh, qui est peu sensible au mildiou elle n'en a pas de porte sur les feuilles, donc il n'y aura pas d'attaque. Le mildiou il tombera, enfin, il, il remontera justement par le sol s'il si y a des spores qui sautent. Pour ça que j'ai enlevé les feuilles qui touchent le sol. Bon, j'aurais voulu repailler, mais il n'y a pas moyen que ça, ça sèche. Alors, vous voyez, là, on a fait la taille des gourmands. En général, je laisse pas de gourmand Ah bah, encore une cagouille là. Toi, tu vas finir dans l'estomac. Eh ben, voilà, ça, c'est une une petite Saint-Pierre. Encore une cagouille. C'est la fiesta aux cagouilles en ce moment. Bon, les petites mal elles, elles ont moins moins morflé. Ah bah là. Voilà la petite formance de Romain. Ensuite, bon là, il y a eu un échec. Les premiers semés, je vais vous expliquer un petit peu, il y a eu de la grêle au moment où ils sont sortis. Ça a tout pourri dans le sol. J'étais obligé de les ressemer. Dans le coup, ça m'a fait perdre une semaine. Pour... Après là, ça va être prévu pour les carottes. On va enfin arriver à les semer, même si c'est un peu frais. J'attends à demain. Là, les premiers semis d'haricots. Cela, ils avaient été semés le 27 avril. Ils sont en train de fleurir. On devrait avoir une, une belle récolte. Alors là, vous voyez, ça, c'est une plante que je voulais vous montrer. L'oxalis. Et eh ben, ça, c'est c'est une vérole. Alors des nouvelles des trombolinos. il commence à être sympathique Là vous voyez, c'est un futur fruit. Vous voyez qu'il commence déjà à prendre de l'ampleur. Ensuite, mon maïs. Il pousse bien. Mon maïs rouge. La, une scarole, pourtant c'est une, une variété d'hiver et tu, vous voyez, elles ont né spontanément. Les sucrines, et ben, on n'a pas pu les rempoter, on devait, mais avec ce temps impossible. Là c'était un semis de carottes du 1er mai, avec mon petit semoir. vous voyez, euh, elles n'ont pas été désépaissies. Là, c'est les bêtes, les bêtes, il eh ben, y en a qui ont disparu encore, encore c'est année vert gris, cette année on en est vernis, là c'est des betteraves fourragères pour les animaux, les lapins, ben, les épinards, c'est raté, ils sont en train de monter à graines, j'ai loupé mon coup, sûrement que je les mets, pas à la bonne période, alors là, une patate de smith semi spontanée Ah bah, une bête qui est née toute seule. Encore euh, des petites scaroles euh, semi-spontanées. Euh, là, les dahlias. Les dahlias. Ah bah, encore une cagouille, celle-là, on pourrait pas la manger. Les dahlias, ça va faire. Euh dans quelques jours, je vous ferai des petites photos sur Instagram quand tout sera sort en fleurs. Un petit pommier qu'on avait greffé il y a deux ans, qui pousse pas mal. Ah voilà, ça c'est des Dalianins. Et là c'est les grands dahlias, cactus, pompons. voilà ah ben il y a une cagouille qui a mangé les fleurs. Oh là ça vraiment cette année on va aller dans le troisième jardin Alors, voici le troisième potager l'ail va être euh, vous voyez quand quand il se casse comme ça là c'est qu'il est bon à ramasser curé là une attaque impressionnante de rouille c'est de la rouille brune voilà bon, était tardive donc euh, ça va pas être préjudiciable sur le caillou. Il a l'air d'avoir de jolis cailloux. Je vais laisser attendre un petit peu là avant de les ramasser. Normalement cet après-midi, vous montrerez des petites photos comment Bon là c'est un peu sale. Les échalotes sont en train de former des belles échalotes grises là vous voyez les fèves euh, oh là, avec le surplus d'eau les gousses que je voulais avoir pour la pour la graine et eh ben j'en ai qui sont foutues c'est vrai là, à mon avis celles là qui sont éclatées elles vont germer vous voyez j'avais gardé quelques gousses peu déçu quand même je vais garder les plus belles bon je vais en avoir assez normalement pour la semence et au pire ben, je serai obligé d'en acheter on a fait une belle récolte il y a 15 jours voilà je vais vous laisser sur cette vue de mon champ d'orge encore là elle est à environ une dizaine de jours pour être moissonnée Oh, je pense euh, au mieux le 27 euh, 27 juin qu'elle sera récoltable elle a subi les dégâts de grêle aussi mais on verra euh, le résultat ce que ça donne en rendement en perte j'espère que ce petit tour vous aura plu je m'excuse encore de ne pas avoir eu le temps d'en faire un parce que ça me faisait pitié de vous montrer les dégâts qu'il y avait, et j'ai eu beau, avec mes parents beaucoup de boulot euh, pour faire venir en vie ce jardin. Moi, je vous dis à bientôt et à samedi prochain.